Bonjour, je vais vous parler dans ce module vidéo consacré à la colonne vertébrale d'un problème qui, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, risque de vous arriver dans quelques années, voire quelques décennies, notamment si vous souffrez d'arthrose lombaire et de pincement disco lombaire et de début de hernie discale, bien entendu, protrusion, etc. Ce qui m'a incité à faire cette vidéo, eh c'est l'histoire d'un patient qui est venu me voir il y a trois mois, qui était incapable de faire plus de 500 mètres, qui était bloqué, qui, qui est obligé d'arrêter pendant un quart d'heure pour pouvoir redémarrer, et à qui on avait diagnostiqué un rétrécissement du canal lombaire, une sténose du canal lombaire, et qui, pendant deux ans, a fait des séances de kinésithérapie, mais sans, sans aucun résultat, et qui, donc, était programmé pour se faire opérer pour l'élargissement du canal lombaire. Alors c'est quoi exactement le rétrécissement du canal lombaire C'est le rétrécissement du calibre, du canal dans lequel passe la totalité des nerfs qui partent du cerveau pour aller jusqu'aux jambes et qui se trouvent rétrécis par la prolifération osseuse de l'arthrose d'une part et d'autre part par la protrusion, c'est-à-dire l'aplatissement du disque qui déborde et qui rétrécit le calibre du canal. Quels sont les signes évocateurs de rétrécissement du canal lombaire Eh bien, c'est une sensation d'engourdissement, de paralysie, de perte de force, de fatigue accompagnée ou non de douleurs musculaires de type crampe au niveau des deux jambes, généralement apparaissant après 60-70 ans, sauf accident ou par exemple spondylolysthésie, c'est-à-dire non soudure, donc malformation congénitale. En fait, c'est un problème que j'ai toujours essayé de traiter avec plus ou moins de résultats, en fonction bien sûr de la gravité du cas. Certaines personnes ont pu ainsi différer de plusieurs années l'opération. D'autres n'ont jamais été opérés, que ce soit du canal euh, au niveau cervical ou au niveau lombaire. D'autres se sont fait opérer parce qu'une paralysie était survenue avec des troubles sphinctériens. Donc euh, c'est ce qui oblige à l'opération euh, immédiate pour éviter l'installation de séquelles euh, irréversibles. Ce monsieur pesait 120 kg. Et donc, il fallait diminuer le poids pour décharger ces disques qui, étant écrasés, s'étalaient et rétrécissaient le canal lombaire. Et donc, je lui ai dit, il va falloir essayer de perdre du poids. Je lui ai dit, c'est impossible, j'ai essayé, je n'ai jamais pu. Donc, il fallait trouver une solution. Et quelle a été la solution Une solution mécanique, symptomatique. Comment diminuer le poids sur les vertèbres sans perdre véritablement du poids sur le plan corporel Eh bien, en mettant tout simplement une ceinture d'artérophile. Alors, vous voyez, la ceinture artérophile, c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'on met autour, autour du ventre, qu'on serre bien, mais en on, on, on sous et C'est ce que mettent les artérophiles pour soulever des charges euh, qui vont jusqu'à plus de 200 kg. Cette ceinture absorbe 20 de la pression verticale. Donc, plus vous serrez, plus vous êtes maintenu hein, à la manière des, des cercles en fer autour des, des barriques et des fûts. Donc j'ai je, je fait un, un bilan bien sûr ostéopathique et postural, je fais tous les traitements possibles euh, pour essayer de dégager euh, ces articulaires postérieurs, libérer les pressions au niveau euh, des disques de, euh, lombaires, rééquilibrer le bassin, euh, étirer les, les, muscles, les muscles trop courts, notamment au niveau des, des ischio jambiers, euh, car il y avait un flexum bilatéral du genou également, et donc je lui ai donné un programme, et surtout je lui ai conseillé de porter une ceinture d'altérophile Et cette ceinture eh bien il l'a portée, et un mois après, il vient me voir, et personnellement, je, je, ne, je ne savais absolument pas si ça pouvait apporter la moindre amélioration, eh bien, son périmètre de marche était passé de 500 mètres à 3 km. Je l'ai revu hier pour la troisième fois et derrière pour cette fois-ci, enfin pour cette série, j'espère qu'il n'aura pas besoin de revenir me voir, le résultat est stable. Donc, le résultat est arrivé rapidement, en quelques semaines, et il paraît stable au bout de trois mois. Alors, je ne dis pas que c'est une victoire définitive, mais c'est un résultat, Notable, Je ne dis pas que tout le monde peut avoir ce résultat, mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer en réfléchissant qu'est-ce qui peut diminuer la pression sur le disque, qu'est-ce qui peut permettre à cet orifice rétréci de retrouver un tout petit peu, ne serait-ce que quelques fractions de millimètres d'espace supplémentaire. Voilà, vous voyez, la médecine naturelle, c'est d'abord réfléchir, en dehors de tout cadre euh, livresque, pour essayer de trouver une solution. Souvent, c'est une solution, euh, une innovation euh, qu'on invente pour chaque personne et étant un cas différent. Alors, donc, le traitement, c'était ça, des étirements, suspension, euh, changement de position. Euh, Adoption d'une position correcte en position assise avec un coussin lombaire pour respecter la courbure. Dans la vie courante, se tenir plus correctement en corrigeant ses appuis, en améliorant l'équilibre euh, au niveau des pieds pour que la ligne de gravité soit la plus possible équilibrée entre l'avant et l'arrière des vertèbres. Ensuite, faire des mouvements de décompression, de suspension, etc. Enfin, tout un traitement très simple qui est, que je décris dans mon livre et surtout dans ma formation consacrée à la lombalgie et à sciatique. Si vous êtes concerné par ce problème, je vous conseille vivement de vous inscrire et de suivre cette formation dans laquelle je développe tout dans le détail. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné, à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et surtout cliquez sur notification pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et également, hein, inscrivez-vous sur ma page Facebook, bien sûr, dans laquelle je fais des relais sur tous les articles intéressants et euh, également des articles qui sont re hein, des articles d'actualité anciens qui sont remis au bout du jour. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.